Chers traders et investisseurs, mardi 27 août, bonjour. Les marchés américains ont clôturé en hausse hier soir et les marchés asiatiques également cette nuit. Et donc les marchés européens consolident faiblement ce matin. Le calme est revenu pour l'instant sur les marchés. En attente d'une éventuelle nouvelle salve en provenance du président américain Trump, ou pas. En fait, le DAX se trouve sur des niveaux pivots et environ 200 points sous une résistance majeure. Donc, nous sommes toujours en période neutre et nous devons patienter avant toute nouvelle prise de position majeure en swing trading. Patience et longueur de temps. Alors qu'avons-nous fait ce matin dans ce contexte Nous avons quand même réalisé, nous avons assez bien performé, nous avons réalisé 4 trades gagnants sur 4 accompagnés de deux médailles. Espérons que cet après-midi sera tout aussi prolifique. Nous vous souhaitons à tous de très bons trades, une bonne journée et à demain.